Nous sommes à, à nouveau avec un exercice de proportionnalité. Et donc, je vous redis, en fait, le truc, c'est de trouver des liens entre les différents nombres. 3 kg, 5,70 €. Si je le mets comme ça, je vais m'y repérer mieux. 3 kg, 5,70 5, 5 kg, 9,50 Et on me demande 8 kg. Ah bah tiens, quelle surprise Justement, 3 kg et 5 kg, ça fait 8 kg. Et bien, bah, ça va me coûter 5,70 plus 9,50 Si j'ai bien posé mon opération, bien effectué, je trouve 15,20 et ensuite, on me demande 13 kg. Quel est le lien entre 8 kg et 13 kg J'ajoute 5 kg, donc j'ajoute 9,50. 15,20 et 9,50, ça donne 24,70. Une voiture consomme 13 ,5 litres d'essence en 200 km. Combien il faudra pour 400 km C'est 2 fois plus, il faudra 2 fois plus de litres. Pour 600 km, 600 km, c'est 3 fois plus que 200. Ou bien c'est 200 plus 400. Donc, ces deux valeurs à l'avance ajoutées et je trouve 40,5. 50 km, 50 km, et alors 50 km, c'est 200 km que je divise en 4. 13,5 que je divise en 4. 13,5, euh, je pose moi ma division et je vais trouver 3,375. Et puis, quelle surprise, on me demande 450 km. Ah, bah ben ça alors, et justement, j'avais calculé 400 km et. Ensuite, 50 km, et eh bien du coup, je vais prendre 400 km, j'ajoute 50 km, ça me donne 450 km. Du côté des litres, ça va me faire du coup 27 litres plus 3,375. Comme d'habitude, je, je pense à bien poser ma virgule correctement, les unités avec les unités, et je trouve 30,375. Nassim, il a 12 ans et il chose du 39 ans. À 24 ans, on se retrouve à nouveau devant un problème où, attention, vous avez le droit de réfléchir. À 24 ans, il ne va pas faire deux fois plus qu'à 12 ans parce qu'à 24 ans, il ne va pas faire du 78. Parce que si à 24 ans, il fait du 78, alors à 48 ans, il va faire deux fois 78, donc du 156. Ça n'existe pas le 156. Là encore, on n'est pas dans une situation de proportionnalité. On ne sait pas euh, précisément si à 12 ans il fait du 39. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à 24 ans, deux fois plus, il ne va pas faire deux fois plus que 39. Parce qu'au bout d'un moment, euh, en fait, quand on dessine une courbe, au début euh, la, la pointure, elle augmente assez vite. Et au bout d'un, quand on a un certain âge, ça se stabilise. Et puis après, toute notre vie, on fait à peu près la même pointure. Euh, le 4, c'est aussi une situation un petit peu particulière. Alors là, on peut répondre, mais attention, ça c'est le genre de problème piège. Bertrand, il a 7 ans, son père, il a 40 ans. Lorsque Bertrand aura 14 ans, l'âge de son père, alors attention, si on ne réfléchit pas, qu'on est dans notre proportionnalité là et qu'on ne réfléchit pas trop, on se dit, là, de 7 ans à 14 ans, je fais deux fois plus, donc son père, deux fois plus, il aura 80 ans. Eh bien non parce que si euh, là, il a 7 ans et que dans 14 ans, et ce sera dans 7 ans qu'il aura 14 ans. Et à ce moment-là, bah, son père, il aura 47 ans. Euh, bon Et puis voilà, ensuite, euh, je vous laisse regarder la correction. Euh, vous prenez le temps de faire une pause sur la vidéo et vous regardez, vous posez une question s'il y a des soucis.